Bonjour mes chers élèves de 16 années primaires, je vous propose cette fois grammaire. Dans cette vidéo, on va distinguer le discours direct du discours indirect. Et dans cette vidéo aussi, euh, on va utiliser le discours direct et le discours indirect à bon escient. D'accord Alors, si. je réfléchis je comprends je réfléchis et je comprends voici donc la première activité pour aujourd'hui alors on va lire je vais au cinéma dimanche avec ma soeur annonce salim à ses amis salim annonce à ses amis qu'il va au cinéma des manches avec sa soeur il y a ici des questions, on essaie de répondre le plus vite possible. Quelle différence y a-t-il entre ces phrases Alors, je vois, il y a plusieurs, plusieurs choses à dire. Il y a ici des mais il y a la présence de que. Regardons ici l'organisation du mot. Salim, annonce à ses amis. Au lieu de dire, annonce Salim à ses amis. Euh, il y a euh, Le changement de pronoms personnel Je, il Il y a aussi des possessifs Ma, ça, il y a un changement Alors hum, Laissons tout ça Comment sont rapportées les paroles De Salim Dans la phrase A Voici les paroles de Salim Comment sont rapportées Bien sûr Directement Elles sont rapportées ils sont rapportés directement. C'est ce qu'on appelle le discours direct. Et, et dans la phrase B, Selim annonce à ses amis qu'il va au cinéma dimanche avec sa soeur. De façon indirecte. Oui, de manière indirecte. Indirectement. Voilà. Comment sont rapportées les paroles dans la phrase A Elles sont rapportées euh, directement. Et dans la phrase B, indirectement. Très bien. Alors, qu'on parle de la ponctuation, les pronoms personnels, les verbes dans les deux phrases. Bon. Alors, euh, au niveau de la ponctuation, il n'y a pas de guillemets ici. Au niveau du pronom personnel, je vois ici un changement. Je deviens il. Et les possessions aussi. Et ma devient ça. Hein? C'est les mêmes c'est six va qui va aussi va dimanche avec sa sœur. Alors, il y a un changement. Il y a. Un changement. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le discours, ça ce qu'on appelle la forme de discours direct je vais au cinéma dimanche avec ma soeur, annonce ah à ses amis ça ce qu'on appelle là, le discours direct et ça ce qu'on appelle le discours indirect c'est annonce à ses amis qu'il va au cinéma dimanche avec sa soeur c'est ça la différence alors ici on a, je retiens et après, on va faire quelques exercices d'entraînement de, et des variations. Alors, restez toujours connecté, s'il vous plaît. Et dans quelques instants, on va continuer. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Suivez avec moi, s'il vous plaît, pour comprendre bien cette leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Je retiens, cette fois. Je retiens. Pour apporter. Pour apporter quoi? Pour apporter des paroles. Alors, pour apporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un. Alors, quelqu'un Ah prononcer des paroles. Alors, euh, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement les rapporter. On dispose du discours direct et du discours indirect. Ça veut dire deux styles. Soit discours direct, soit discours indirect. Par exemple, au discours direct. Discours direct. Les paroles sont précédentes. Sans précéder d'un verbe introducteur. Oui, toujours un verbe introducteur. Soit dire, soit répondre, soit annoncer. Voilà. Que l'on fait suivre de deux points, les guillemets encadrent les paroles rapportées. Comme cet exemple, le maître dit. Le maître dit. Dit, c'est le verbe introducteur. On a ici deux points comme ponctuation. J'ouvre les guillemets, Sarah, lève-toi, point, et je ferme les guillemets. Alors, où est donc le discours direct C'est Sarah, lève-toi. Alors, qui a prononcé ça C'est le maître. À qui À Sarah. Alors, le maître dit, de point, j'ouvre les guillemets, Sarah, lève-toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Pour... Euh, euh, les paroles rapportées au discours indirect, cette fois, passent par celui qui raconte. Par exemple, moi qui raconte cela. Moi qui raconte ce, ce qu'il a dit euh, euh, le maître à Sarah. Le maître dit Sarah, lève-toi. Sarah, lève-toi, ce sont les paroles de quelqu'un. Ce sont les paroles qui ont été prononcées par le maître. Sarah, lève-toi. Ce sont les paroles prononcées par le maître Hazara. Mais lorsque je dis le maître dit à Sarah de se lever, ça c'est ce qu'on appelle la formulation. Je, je formule le, le, la parole du, du maître. Le maître dit, qu'est-ce qu'il dit le maître Le maître dit à Sarah de se lever. Alors, on a ici, bien sûr, des transformations. Et je veux tout simplement comprendre ces transformations. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, pour bien comprendre les transformations, une fois pour toutes. Lorsque vous terminez cette vidéo, vous allez tout simplement comprendre tout ce qu'on appelle, le, tout ce qui est rapport avec le discours direct et le discours indirect. Hein. Les transformations subies par la par, par la phrase, les transformations subies par la phrase lors du passage du discours direct au discours indirect Ce sont les suivantes. On a ici un, le passage, ça veut dire un changement, transformation du discours direct au discours indirect. Alors on a ici changement de personne pour les pronoms personnels et les possessifs. Par exemple il ou elle on remplace je je veux dire le locuteur, celui qui parle, celui qui exprime, celui qui, qui fait l'énoncé. Je veux dire première personne du singulier. C'est moi qui parle, c'est mon discours. Alors, euh, son ou ça remplace mon ou ma. Par exemple, euh, ma soeur devient sa soeur. Voilà. Changement d'intonation aussi, et changement de ponctuation. On a déjà parlé de ça. Hein. Maintenant, euh, on sait comment faire la, di la différence. On sait comment faire la différence entre euh, le discours direct, le discours indirect. Lorsque je vois du guillemet et deux points et, et un verbe introducteur au début, alors là, ce qu'on appelle le discours direct, lorsqu'il n'y a pas de points, de guillemet, et tout ça, et changement de personne, euh, de, de, de, de pronoms personnel et au lieu positif Voilà, il y a ce qu'on appelle le discours indirect Alors, changement de personne changement d'intonation changement d'impactuation c'est ce qu'on appelle la transformation suivie par la phrase lors du passage du discours direct ou du discours indirect Quand le verbe introducteur au présent euh, je ne parle pas le verbe introducteur passé. C'est pas encore. Alors la prochaine fois on va parler de du... ça. Quand le verbe introducteur est au présent seulement. Alors cette vidéo c'est donc la première partie. Quand le verbe introducteur est au présent, ça veut dire dire au présent, annoncer au présent, euh, répondre au présent, etc. Quand le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe ne change pas. Ne change pas. Oui, on sait. Il y a un petit changement lorsqu'on parle de l'impératif, vers l'infinitif. C'est un cas particulier. Mais lorsque je parle du présent, il devient toujours. Elle reste toujours présent. Lorsqu'on parle de l'imparfait, reste toujours l'imparfait. Le futur simple reste toujours le futur simple. Et d'après les exercices qu'on va faire, qu'on va faire, bien sûr, dans la prochaine vidéo, vous allez tout simplement comprendre tout. Suivez avec moi la prochaine vidéo, Ça sera sur YouTube dans quelques jours. Vous allez tout simplement comprendre comment faire aux pratiques. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.